À l'espace culturel de Drancy, où j'organise mon premier événement Super Smash Bros. Ultimate, mon premier tournoi. C'est la Ilian Zone. C'est le premier gros tournoi e-sport en Seine-Saint-Denis. 160 joueurs, plus de 100 spectateurs. C'est un tournoi professionnel, amateur. On engrange des points pour se qualifier pour les championnats du monde. Alors, au fond de la salle, on a la scène. Il y a deux joueurs qui jouent. Il y a les casters qui retransmettent et qui commentent la game qui se passe actuellement. Euh, la game est retransmise sur Twitch. Donc en direct, devant des centaines et voire des milliers de personnes. En bas, on a d'autres matchs qui se déroulent, les matchs de poule, etc. Donc pour savoir, la compétition, elle a démarré à 10h. Donc ceux qui sont qualifiés se retrouvent en top 32, les 32 meilleurs joueurs du tournoi. Ensuite, top 16, top 8, et ensuite, voilà, c'est ce que ça donne sur scène. On joue à Super Smash Bros. Ultimate. C'est le jeu de combat le plus acheté de l'histoire du jeu de combat, qui regroupe tous les personnages de la licence Nintendo. Donc on trouve du Mario, du Pikachu, du Sonic. On a trois vies chacun. Le premier qui perd ses trois vies a perdu, tout simplement. Donc c'est assez cool, c'est agréable à suivre. Là, aujourd'hui, on a la crème de la crème de Super Smash Bros. Ultimate en France et en Europe. À chaque fois, il mix up Le sidekick est trouvé, il a capitalisé pour une fois qu'il a une grosse ouverture en tant qu'OG. Oh là là là là là là Tu dis mon gars Alors, le jeu est très technique. L'exécution, c'est très important. C'est de la mémoire musculaire, donc plus on va jouer, plus on va savoir faire nos combos, plus on va savoir placer nos coups, etc. dans n'importe quelle situation. Donc ça va être euh, des interactions très très très chaudes où euh, du coup la réflexion et le mo la moindre erreur va coûter cher. C'est très fatigant, c'est de l'adrénaline, on se concentre beaucoup sur euh, quelque chose de précis quand tu vois deux bons joueurs s'affronter et que tu comprends le jeu. Donc du coup, quand c'est difficile, tu vois qu'il y a des choses incroyables, c'est ce qui est agréable à suivre. On se dit, ah ouais, les mecs, quand même, ça va vite et c'est précis. Dans le public, on a souvent les amis, les supporters des, des équipes e sport. Pour les joueurs, c'est important de sentir soutenu et poussé. Et c'est ce qui donne des ailes à certains joueurs. Donc euh, ça donne une ambiance euh assez électrique et c'est ce qui fait l'ambiance d'une compétition e-sport. C'est le premier événement en Seine-Saint-Denis. La première édition se déroule très bien, donc il y a des très bons retours et on pourra très bien faire un événement régulier et mettre Drancy au centre de l'e-sport en Seine-Saint-Denis et en région parisienne. Ça va être une sacrée grande finale. Merci à Isidrine, merci à la ville de Drancy. Quelle zone rouge oh là là. et pourtant ça passe. Oh là là. On va y aller, on a une stock d'avance, on a une stock d'avance, on va y aller côté Flo, le foot On ne sait pas ce qui s'est passé, victoire de Flo. C'était loin d'être gratuit, je me suis concentré de fou, ok, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, tout, etc. J'ai réussi à trouver des réponses. Donc, je suis super content d'avoir euh, d'avoir remporté la finale. Le fait de montrer que je suis là et que je suis un des meilleurs, pour moi c'est surtout ça la vraie récompense. Ici à Drancy, c'est pas trop loin de Paris, tu vois, c'est bien desservi et tout. Et en plus de ça, le tournoi il était incroyable, j'ai trop kiffé. On est impressionnés, voilà, et on est ravis. Je suis ravi d'avoir fait confiance à Vincent et d'avoir permis cette organisation. Oh merci, beaucoup. Bravo, merci, beaucoup. merci beaucoup. Bravo Merci à tous, c'était top